Welcome, Stranger Prends donc une tasse, car aujourd'hui on va parler de brindilles, de branches d'arbres et des corses. Et oui, le film dont il est question aujourd'hui se passe dans une forêt. Ha ha ha, tu t'y attendais pas, hein Hein L'émission s'appelle Café Cauchemar, mais ça veut pas dire que je dois en boire huit avant. You bought a coffee. Yeah, that. And then I didn't have enough money. After... What I didn't have enough money after I bought the coffees. You should carry more than the power of You're a grown man. Dans nous suivons Solomon, ou Solomon comme vous voulez, un jeune homme aveugle qui a sa mère pour seule compagnie dans un monde qu'on devine post-apo. Ce film n'est jamais super clair sur son world-building, sur son univers si vous voulez. Ce qui le rend certes intriguant, mais par contre ne regardez pas ce film si vous aimez les expositions exhaustives et les univers aux règles claires. Ici c'est le flou qui règne. Y compris dans la mise en scène. Mais on y reviendra, promis. Solomon est retenu à sa maison par une longue corde qui lui permet d'aller checker les pièges dans la forêt. Et donc d'avoir une certaine autonomie. Même sans sa mère, il peut aller chercher à manger grâce au système de conserve attaché aux arbres qui l'informe de où sont ses pièges. Un beau jour, sa mère part dans la forêt pour ne plus revenir et Solomon se retrouve tout seul. Jusqu'à ce que Hank, un voyageur qui a l'accent des mauvais acteurs qui veulent se faire passer pour des texans, arrive pour le sortir de sa torpeur. Le film est une errance, et les péripéties à base de monstres dans la forêt sont moins importants que la relation qui se tisse entre Hank et Solomon. Juste avec mon mini résumé, vous l'avez compris, la corde qui retient Solomon à sa maison, c'est le cordon ombilical qui le relie à sa mère. Elle lui a dit de ne jamais couper la corde, et c'est le point qui va être au centre de sa relation avec Hank. Peut-il voir dans ce voyageur l'ancrage nécessaire pour abandonner sa corde Et le rapport entre ces deux personnages est la partie la plus subtile et intéressante du film. D'abord, on a un rapport de méfiance, on sent petit à petit les barrières de Solomon tomber, pour laisser place, petit à petit encore une fois, à une sincère joie de partager ses repas avec Hank. Et Dieu merci, Hank est réellement un chic type. J'avais vraiment peur que le film ne parte sur la pente glissante du c'est un pillard, il va torturer un aveugle pendant 1h45, non merci, non merci, non merci non non, mais si je veux flinguer ma foi dans l'humanité, je regarde de Lars von Trier Ou une comédie française, au choix Et la foi est un des thèmes centraux du film. La caméra s'attarde souvent sur des tableaux, des livres et autres écritures qui ont sûrement un sens profond religieux et en lien avec les thématiques soulevées par le film, mais je suis pas croyant, et je connais pas ces textes. Sans être un film de moine érudit, je pense que le film gagne un petit peu en valeur si vous connaissez votre catéchisme. Donc ces sous-entendus là, moi… Ah, Quand je vois ça, je me dis que c'est effectivement sympa de débarrasser les couverts, mais de là être béni pour ça. C'est easy la route du paradis en fait. Une métaphore assez claire quand même. La corde, et notamment le fait de la lâcher, c'est accepter d'abandonner son ancienne compréhension du monde et faire preuve de foi. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose sans en avoir la preuve. Tu y crois même si tu ne peux pas voir l'objet de ta foi, dit la mère de Solomon. Donc, abandonner sa corde revient à abandonner son attachement à sa mère et accepter pleinement l'amitié de Hank. Et ce qui est bien vu, c'est qu'effectivement, l'amitié, qu'on soit aveugle ou pas, c'est invisible, c'est un lien intangible. Donc, le film ne fonce pas complètement dans l'erreur de dire « ah c'est parce qu'il est aveugle qu'il arrive à voir des choses que les autres ne voient pas ». Non, l'amitié, qu'on soit aveugle ou pas, c'est dur à déterminer. Alors oui, c'est bien vu d'avoir un objet physique, la corde comme allégorie d'un élément spirituel, mais ça tient pas un film sur une heure et demie. Hein. Le début du film est assez efficace quand même. Les indices qui laissent penser que la mère va partir sont là, mais ils sont relativement discrets pour qu'on puisse y voir plus de l'attention et non pas de l'appréhension avant le départ. Mais une fois que le voyageur arrive, bah, on a droit à une heure de hé hey On devient pote et autant les dialogues sont plutôt bien écrits. Mais alors le jeu de Hank, il n'y a rien qui va. J'ai deux suppositions sur ça. Soit Hank infantilise Solomon parce qu'il est aveugle, il lui parle comme à un gamin qui ne sait pas comprendre une phrase trop complexe, Dans ce cas, va te faire foutre, Hank, et c'est malheureusement quelque chose qui arrive souvent quand vous avez un handicap physique, bah les gens vont se mettre à vous parler comme si vous étiez un enfant alors que... bah non, il est juste aveugle. La bah, capacité de compréhension a pas été diminuée à cause de ça. Hein. Soit l'acteur essaie très fort de faire un accent du sud et ça foire magistralement, et dans ce cas bah, va prendre des cours, Hank. Certaines scènes tout en regard et sous-entendu à perdre complètement de leur profondeur à cause de ce jeu absurde là J'ai aucune idée de si cet accent vient de la direction d'acteur, d'un fétiche chelou du comédien ou si c'est un vrai accent et dans ce cas là je suis désolé mais... mais ça tranche complètement avec le ton du film. Ton du film qui est… d'être… Bon, un film de festival long et chiant. Ok ok… c'était de la provoque… mais n'est pas The Witch qui veut les films en isolement total avec très peu de dialogue, parfois bah avoir un sacré casting et une réalisation solide pour tenir sur la durée. Et on a vu que le casting était... ...imparfait Bon, l'acteur qui joue Solomon se démerde pas mal pour un rôle en aveugle. Le fait que son personnage connaisse les lieux comme sa poche permet de justifier pourquoi il a l'air d'agir avec une vitesse et une précision assez proche d'un voyant par moment. Pour ce qui est de la mise en scène, ça se sent que l'équipe du film a dû jouer avec un décor extérieur pas toujours super clément. Que ce soit pour les champs contre champs ou les plans d'ensemble, tous sont étirés en longueur pour laisser la part belle au jeu et à la solitude de Solomon notamment. Mais en faisant ça dans un extérieur non contrôlé, on se retrouve souvent avec de brusques changements de luminosité dans un même plan. Alors les acteurs, notamment celle de la mer, arrivent à insuffler du sens dans ces changements via des pauses ou des inflexions de voix. On est quand même plus proche de l'accident heureux que du coup de génie artistique. Quand je vous disais que le world building était flou comme la mise en scène, c'était assez littéral en fait. La profondeur de champ souvent très réduite et couplée à un étalonnage assez grisâtre, donne à la forêt un aspect... ...globi-boulga gris et flou. Ouais, ça fait pas, ça fait pas rêver, je suis d'accord. Mais c'est le but. La vie de Solomon, sans sa mère, perd de son sens et de ses couleurs. Du coup le film fait pareil. Entre le départ de la mer et l'arrivée de Hank, on a droit à un quart d'heure 20 minutes de vide. Un sixième du film, sans aucun dialogue, une pure errance de personnages comme le cinéma d'auteur un peu cliché aime dépeindre. Alors oui, faire vivre la torpeur de Solomon, c'est assez crucial pour que l'arrivée de Hank soit perçue comme brutale mais salvatrice. Le montage reprend un rythme un peu plus soutenu dès son arrivée, et si les couleurs extérieures ne changent pas trop, bah on a le retour de scène en intérieur, éclairé de manière chaleureuse. Et même les scènes silencieuses et la longueur des pauses dans les dialogues, bah ça s'explique par le manque de sociabilité de Solomon. C'est d'un vu et revu veux faire un film de festival ultra-arty, parle de dépression, de solitude et cherche à représenter la lenteur du temps qui passe. Et hop, t'as le bingo d'un film profond et sérieux. Télérama. Je grossis le trait, hein. le film a ses qualités, on l'a vu. Mais je peux pas m'empêcher de souffler du nez face à un énième film post-Covid qui traite de la solitude. Oui, c'est bon, les confinements c'était nul. On passe à autre chose, il y a encore de super trucs à dire sur ce thème, et puis ce sera intéressant d'avoir des films un peu éloignés de la crise qui en parlent. mais là maintenant tout de suite moi j'ai une saturation, hein Pourquoi je parle du film sur la chaîne Bah parce qu'il y a des éléments d'horreur dans ce film, ils sont juste complètement secondaires. Ce qui n'est pas un défaut, soyons clairs. Le film se concentre sur son sujet principal, la relation entre Hank et Solomon, et c'est très bien. L'horreur et leur réaction opposée vis-à-vis -vis de cet élément servent de challenge à leur relation. L'un vit en symbiose avec la forêt et ne craint pas spécialement le danger qui y rôde. L'autre est un chasseur plus classique, qui a pour habitude de traquer et tuer avant d'être mangé. On voit cette différence via une astuce de mise en scène assez cool. Le laps de temps entre le cri de la créature et l'arrivée de la musique diffère selon si c'est Solomon ou Hank qui réagissent. Pour Solomon, il y a un temps de réaction anormalement long. Il ne sait pas vraiment comment réagir et il est en état de stupeur pendant la première seconde après le cri. La musique met longtemps à arriver. On parle d'une seconde à peine, hein. Solomon c'est pas plan non plus. Hank, visiblement plus entraîné, réagit immédiatement et la musique accompagne ses gestes à la frame près. J'ai d'ailleurs eu l'impression que le temps de réaction de Solomon diminuait pendant le film, ce qui pourrait être un signe, un autre signe qui commence à adopter la vision de Hank. Mais bon, j'ai pas non plus chronométré ces séquences et on parle de différence de quelques frames sûrement, donc... C'est assez dur à dire, c'est vraiment du ressenti là. Et niveau mise en scène horrifique pure, on n'a pas grand chose. Le flou et la verticalité des arbres permettent de cacher les créatures, qui est plutôt verticale elles aussi. Mais le film ne s'amuse pas des masses avec cette idée, étant donné que le danger est bien plus présent par le son que par une présence physique. Vu qu'on suit un personnage aveugle, c'est pas bête. Le monstre agit surtout via les sens qui lui sont accessibles. Mais si vous cherchez des films où la forêt est le centre de l'horreur, eh bien il va falloir vous abonner pour voir la watchlist spéciale Spooky Forest que je vais vous concocter. Et oui, c'est l'instant marketing Si tu es allé aussi loin dans la vidéo, je suppose que tu n'es pas totalement hostile à celle-ci, et je ne peux que t'encourager chaleureusement à t'abonner, laisser un commentaire et cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines. Et oui, c'est pas une promesse électorale, je vais vous faire une vidéo spéciale watchlist Spooky Forest, en complément de cette critique-ci. Tethered est un film au rythme assez lent, centré sur la relation entre deux personnages et leur système de foi divergent, rempli de métaphores bibliques que j'ai complètement loupé. Je suis pas du tout le public cible. Je n'ai rien contre un pig ou un Ocean Waves où la lenteur du récit sert à épouser la perception du temps des personnages. Malgré mon athéisme, je peux apprécier un The Exorcist ou un Midnight Mass où la foi est le thème central. Mais là, la sauce a pas pris. Si vous avez pas peur des films un peu lents et qui parlent de foi et de relation à l'autre, bah écoutez, tentez l'expérience, ça pourrait bien vous plaire. Et moi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois pour un café aux 12 arômes de cauchemars.